Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie, oracle de guérison. Je vais vous faire un tirage avec les prières, comme vous avez l'habitude, et les runes et OAM pour la lune, la nouvelle lune du 24 juin. Donc il y aura cette fois-ci trois choix euh, que je vous montrerai tout à l'heure, une fois que j'aurai fait les tirages. A tout à l'heure mm -hmm. on se retrouve pour le tirage des trois choix pour la pleine lune du 24 juin donc en premier choix vous avez une représentation euh, grecque je pense parce que ça vient de là-bas ensuite vous avez une carte de Sainte Rita qui a vécu hein, parce qu'elle est de 1977 et vous avez un arbre tout coloré voilà donc faites votre choix entre les trois euh, les trois cartes les trois tas proposés et nous allons faire les tirages alors on va commencer par le premier on met cela de côté alors pour la pleine lune qui va arriver qu'est ce qui va euh, bah, se passer vous allez avoir d'abord les cartes donc pour euh, votre énergie en ce moment euh, le message des cartes avec ce qui va être positif ce qui va être plus compliqué vous allez avoir l'amour le travail la famille et les énergies à venir donc pareil pour les cartes des prières pour l'oracle alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce qui est de votre état, euh, on va dire, énergétique, émotionnel euh, entre euh, la lune qui va arriver du 24 juin et la lune qui viendra au mois de juillet, vous êtes dans des moments d'épreuve, de, il y a des choses qui, qui sont chamboulées, qui, qui sont nécessaires, hein, qui devez passer, vous deviez en passer par là, vous devez en passer par là. C'est sûrement, en, voilà, un petit peu une, une énergie qui vous accompagnera pendant un petit mois. Euh, vous êtes avec quelque chose de euh, pas, pas vraiment facile maintenant c'est dans l'acceptation il faut être dans l'acceptation vous êtes dans le psori avec la carte du psoriasis donc cette carte là nous montre que vous êtes en, très certainement en hypersensibilité ou en il y a des choses qui se cassent, il y a des éboulements donc peut-être que vous êtes euh, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie où vous perdez euh, une perte de, de, de, un éboulement, une perte de, de, de connaissances avec des, des personnes, des, peut-être des conflits, peut-être des, des, des engueulades, des épreuves que vous êtes en train de passer. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de, de se séparer. Euh, euh, voilà, vous êtes dans une énergie un petit peu chaotique euh, pendant un mois. Le message des cartes, euh, bon, bah, le message il est assez, assez sympathique hein, parce que vous êtes avec une énergie qui vous amène vers la lumière. So Willow c'est vraiment euh, euh, la lumière, la victoire, euh, c'est quelque chose qui, qui vous amène vers, euh, vers euh, un accomplissement, un succès. Donc, euh, le, le, les cartes vous annoncent quelque chose de beaucoup plus lumineux, même si c'est un passage nécessaire. Hein. Donc, forcément, quelque part, on vous dit s'il y, y a des séparations, s'il y a des conflits, s'il y, si y a des prises de tête, euh, s'il si, y a des choses qui doivent se passer, elles doivent se passer parce que vous avez vraiment quelque chose de plus lumineux. Et avec Torticoli, on, les cartes vous donnent le message tout simplement de ne pas regarder à l'arrière. Maintenant, il faut avancer. Voilà, ça s'est éboulé, ça s'est effondré. C'était nécessaire, il fallait en passer par là. Maintenant, par contre, vous allez aller vers la lumière, vers la victoire. Et ne regardez pas vers le passé. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à, à, à, cette, à, à ce, ce passage vers la victoire et par, par le fait de ne pas regarder vers le passé Ce qui va vous aider... Oh ben c'est quand même pas mal, c'est la lumière, tout simplement, donc euh, on passe de l'éboulement, de l'ombre à la lumière, la lumière vous l'avez aussi pour So Willow, hein. So Willow c'est le soleil, hein. donc ce qui va vous aider c'est d'avoir de, de la réussite, on, on revient avec ça, hein. c'est vraiment une, une, deux cartes qui se font écho, euh, la réussite, la lumière euh, et la clairvoyance, donc ça, ça va vous aider, en gros, bah, faites confiance en vos ressentis, faites confiance en, en ce qui vous vient spontanément, euh, de positif aux énergies, tout ce qui peut être lumineux et positif pour vous euh, bah, tout ça va vous aider va vous, vraiment vous, vous, vous aider à vous, vous sortir de ça qui est, bah, qui, qui est peut-être un peu violent mais de toute façon c'était obligatoire il fallait en passer par là donc euh, vous êtes vraiment vers quelque chose qui va vous amener vers la lumière ne regardez pas vers le passé maintenant qu'est-ce qu'il va être un petit peu un obstacle ou qu'est-ce que vous avez trouvé difficile euh, ben On a la carte Redo des runes, qui est le mouvement, donc le changement. Euh, et puis la carte la coupure, c'est-à-dire qu'on on vous a bien dit que là il y avait des choses à couper. Et c'est un petit peu difficile pour vous. Et ce qui est difficile, c'est de se remettre en marche en quête d'un renouveau. Euh, c'est bien pour ça je pense que les cartes vous, vous mentionnent de ne pas rester bloqué sur le passé parce qu'il euh, y a la lumière il y, y, y a des belles choses, il y a le succès maintenant, voilà, vous êtes capable de, de faire, si vous faites preuve de clairvoyance, si vous faites euh, si, si vous réfléchissez bien à l'intérieur de vous dans vos émotions euh, vraiment intérieures, je pense que vous saviez que tout ça, c'était nécessaire, ça devait s'écrouler. Euh, maintenant, repartir sur quelque chose de nouveau, euh, sur une construction, sur un nouveau chemin, ça fera partie des difficultés pour vous parce qu'il faut accepter cette coupure, il faut accepter ce changement, il faut accepter de partir vers autre chose. Par rapport à votre vie de couple, alors votre vie de couple non, votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, vous avez cette rune, euh, la rune Ingoise, qui est une rune de, vous voyez, la lumière, elle y est, elle est enfermée dans un, dans un cube, mais elle est là, la lumière, la lumière dont on vous parle depuis tout à l'heure, hein, vous l'avez ici la lumière, et vous l'avez à nouveau là, comme quoi, il peut-être, n'y a vraiment pas de hasard, hein, il y a vraiment, on, on vous parle de lumière, alors pour ce qui est de votre vie sentimentale, vous êtes comme si vous étiez euh, un petit peu renfermé sur vous-même dans votre couple, mais peut-être pas seul, hein, peut-être bien à deux, mais vous êtes bien, vous êtes lumineux, vous êtes dans quelque chose de, de chaleureux, dans quelque chose qui, qui qui vous met comme dans un cocon, qui qui vous c est, c est, voilà. Vous êtes dans une dans un moment où là vous avez la sécurité a priori que vous soyez seul ou à deux. Hein, à un moment donné, peut-être que vous êtes seul et que vous, vous sentez très bien comme ça. Vous vous sentez protégé. C'est vraiment le couple où la, la lumière, la beauté est enfermée et protégée et dans le cocon. Et, et ben, de toute façon, c'est renforcé par la lumière. Donc, vous vivez quelque chose de très lumineux, très en accord avec euh, vos, vos envies, vos émotions. Vous le vivez un petit peu, un petit peu caché. Pour être heureux, vivant caché, vous, vous êtes très bien comme ça. Par rapport à votre travail, vous avez la OAM numéro 7, la DER, qui, qui est représentée par le chêne. Et vous avez cœur-maladie. Alors là, tout simplement, vous êtes dans une, dans une émotion par rapport à votre travail. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Euh, à voir si euh, ce qu'on a dit au début euh, fait référence, euh, résonne en vous par rapport à votre vie professionnelle. Pourquoi pas euh, J'ai l'impression que vous êtes dans un univers professionnel qui, fait, qui est très droit, très autoritaire, très ancré, très ancien, très... Euh, voilà, c'est le patriarche, c'est peut-être des, des codes, peut-être des façons de voir les choses très, assez un, un peu anciennes qui ne vous conviennent pas, ou c'est assez drastique, ou il euh, y, y a une autorité euh, qui, voilà, qui, par rapport à votre cœur, par rapport à votre, vos émotions, par rapport à votre conception, n'est pas très en accord. Euh, vous êtes un, un petit peu... En ce moment enfin pendant le mois du 24 juin à la prochaine lune du mois de juillet vous allez être un petit peu en contradiction en conflit avec euh, avec euh, soit le travail que vous avez et le travail que vous aimeriez avoir qui est beaucoup plus en adéquation avec vous soit avec euh, certaines personnes qui font preuve d'autorité ou qui font preuve d'idées un petit peu euh, euh, anciennes et qui ne sont pas du tout dans, dans, dans, dans ce que vous vous imaginez ou ce que vous, vous, euh, voilà, vous avez une vision vraiment différente qui, euh, qui vous met un petit peu en opposition par rapport à votre travail par rapport à votre famille, bon, bah, alors là tout va bien hein. et Abad le sacré, là c'est pareil, c'est doux, c'est lumineux, c'est... C est, c est, vous êtes dans la compréhension dans, dans l'harmonie et vous avez le soutien donc euh, le familial, le, le sentimental euh, voilà c vous, êtes, euh, vous êtes vraiment dans, le, dans quelque chose d'une forteresse solide vous êtes dans de belles énergies euh, vous êtes dans, dans, dans, dans l'harmonie donc euh, dans la famille tout va bien et quelles sont les énergies à venir quels sont les messages des cartes pour les énergies à venir Là vous avez what, la purification et vous avez l'extinction de voix. Donc dans, la, dans, les, dans les énergies, pour les énergies à venir, vous êtes dans, on, on vous parle de, de, de lâcher prise. Euh, c'est un petit peu ça, hein, à un moment donné, il faut couper, il faut lâcher, euh, vous, êtes, vous serez toujours dans cette, dans cette idée de, de, de cap à passer, de, de, de, de ménage à faire, euh, vous aurez toujours ce sentiment euh, qui reprend cette carte-là, qui reprend Rédo dans le mouvement, le chemin, vous aurez toujours cette difficulté à, euh, à évoluer, vous allez avoir besoin vraiment de, quand on vous parle de coupure c'est parce que vraiment vous avez besoin de, de, de vous purifier, vous avez besoin de tourner une page euh, pour en faire entendre votre voix. Quand vous êtes avec l'extinction de voix, vous êtes symboliquement dans l'impossibilité de vous exprimer. Euh, mais ça peut être aussi une possibilité de vous exprimer avec votre moi profond hein. ça peut être des choses que vous avez du mal à, à nettoyer pour avancer et comme de toute façon les cartes vous disent que vous allez avoir du mal à avancer vous serez encore un petit peu dans, dans cette difficulté euh, dans, les, dans les semaines à venir le, le, le lâcher prise, le... il y a des choses que, que vous allez avoir du mal à couper euh, émotionnellement parlant peut-être que c'est des choses que vous aurez euh, du mal à exprimer et donc à faire sortir donc voilà, vous êtes dans une période de transition où il faut, les, les cartes sont là pour vous dire attention euh, c'est pas grave, il fallait en passer par là, maintenant il faut avancer il faut accepter d'avancer pour aller vers la lumière, vous avez vraiment la lumière qui revient, alors dans votre couple elle est là, là elle est encore ici enfin dans votre couple, dans votre vie sentimentale j'y tiens dans ce qui est positif par rapport au message, là vous avez la victoire, enfin vous avez vraiment du soutien par rapport à des, des gens, les gens qui vous entourent et qui sont là pour vous donc euh, voilà, vous avez un chemin à parcourir, vous avez une acceptation à avoir vous avez des choses à couper, vous avez du ménage à faire mais vraiment pour avoir ensuite euh, des belles choses, des belles choses, des beaux, un beau voyage c'est pas encore fini, dans... vous avez encore du travail à faire, vous avez encore des choses à lâcher vous avez encore des choses à purifier, mais au moins, ce sera dans l'énergie à venir. Elle est quand même dans l'action, dans l'action de la purification, dans l'action des choses qui doivent être dites et qui doivent être enlevées de votre corps. Donc euh, voilà, vous, petit à petit, ça risque d'être un petit peu long, mais petit à petit, vous êtes dans une démarche positive. Donc on commence un peu catastrophique et puis on vous dit attention, de toute façon, c'est pas grave, ça devait se faire, c'est la lumière. Il faut accepter d'avancer, il faut accepter de couper. Tout ira bien, fais-toi confiance dans ta clairvoyance, dans ton intuition et travaille, encore un petit peu de travail, encore un petit peu de choses à, à faire mais tout, tout va aller pour le mieux à condition d'accepter de couper et à condition d'accepter d'avancer et de purifier. Voilà pour le premier tirage, allons voir maintenant ce que nous réserve le deuxième tirage donc avec Sainte Rita qui veille sur nous depuis euh, 44 ans qu'elle me suit, <rire> voilà, hop, alors, Sainte Rita, hop. pour la nouvelle lune du 24 juin, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu qu vous dit nous allons voir ça tout de suite. Alors, par rapport l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement euh, vous êtes dans la sagesse vous êtes dans vous avez très certainement fait on a développement personnel leçons apprises intuition patience donc vous avez très certainement fait un travail sur vous euh, dans la tranquillité euh, vous, enfin dans la tranquillité peut-être pas hein, ça vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie mais en tout cas au jour d'aujourd'hui vous avez des acquis vous êtes euh, raccord avec vous même vous vous sentez vraiment en protection vous vous sentez bien vous vous sentez à l'aise euh, voilà j'ai l'impression que vous avez fait un grand pas et que euh, et que vous avez beaucoup avancé par rapport à, au message que vous donne les cartes les cartes vous indiquent que euh, il y a quelque chose qui, c'est rigolo hein, parce que vous avez sagesse là on retrouve sagesse ici là, vous avez la sagesse sur cette carte euh, on retrouve du coup un petit peu la même énergie que vous avez pu avoir dans votre, dans votre énergie euh, propre la, la, la carte retrouve ça avec tout ce qui est héritage, patrimoine, transmission c'est tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait vous êtes toujours dans la sagesse vous êtes toujours dans quelque chose de de, de, de solide, de, qui est ancré en vous, euh, c'est un petit peu difficile, euh, ça peut-être été difficile pour apprendre tout ça, ça peut-être difficile pour en arriver là, euh, voilà il y a des choses qui se sont faites... Non, peut-être sans mal, peut-être que vous êtes fait violence pour arriver à vous faire ce développement personnel, à arriver à travailler ce travail pour vous, mais en tout cas, euh, voilà, les cartes vous disent, là c'est ancré. Ce que vous avez fait, tout, toute l'évolution que vous avez faite, elle est ancrée, elle est, elle est inscrite sur le livre, le livre de, votre, de vos émotions, le livre de votre âme, tout ça, tout ce travail-là. Que ce soit un travail pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez avancé avec sagesse. Euh, C'était peut-être pas sans mal et sans peine, mais vous y êtes arrivé. Euh, il y a quelque chose qui nous dit que, enfin, je, avec ce que je vois dans les cartes à venir... Euh, voilà, c'est pas fini, c'est pas fini, vous allez devoir continuer un petit peu le voyage. Ce qui va vous aider, euh, c'est que vous êtes vraiment, vous vous sentez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous sentez vraiment aligné avec vous-même, vous vous sentez protégé, vous vous sentez à votre place, vous, vous êtes dans la guérison, vous avez réellement fait un beau chemin. Euh, maintenant, on voit ça c'est pas fait sans mal, et vous avez sûrement une certaine fatigue, mais c'est une fatigue... Euh, on est dans le positif, là, on est dans, dans ce que vous a amené les, les cartes et fatigue, vous êtes avec la guérison. Donc quelque part, vous avez très certainement dû euh, guérir euh, cette fatigue de ne pas être la personne que vous vouliez être. Euh, voilà, Ce qui vous a aidé, c'est de vraiment aller au-delà de tout ça et d'être dans la guérison. Maintenant, ce que les cartes vous demandent, enfin vous disent de faire et qui très certainement sera un petit peu un obstacle pour vous, ça va être de repartir, il faut repartir à l'aventure, il faut se remettre dans le mouvement, faut... c'est pas fini. Là vous étiez vraiment, vraiment pas dans l'action, vous étiez un peu plan plan parce que vous reposiez sur vos acquis, euh, parce que effectivement vous aviez fait un bon chemin qui n'avait pas été euh, sans peine, hein. vous avez les rhumatismes, donc ça s'est fait pas forcément dans la douleur, mais bon vous, vous, vous avez quand même fait des choses euh, qui vous ont peut-être fatigué mais vous êtes allé au delà de tout ça parce que vous êtes dans la guérison maintenant c'est pas fini il faut repartir pour aller vers le bonheur tout simplement voilà donc vous avez encore du boulot à faire maintenant vous avez vous avez l'air d'être un peu fatigué vous avez l'air d'être un peu un peu moulu donc ce qui va vous empêcher enfin ce qui va vous bloquer un petit peu c'est de repartir de remettre un pied à l'étrier ça ça va être un petit peu peut-être un petit peu compliqué par rapport à votre vie sentimentale que vous soyez seul ou à deux alors c'est très rigolo parce que vous avez la rune Tiwaz et là vous voyez, vous avez le courage et vous avez pour les planches de Sophie Prière le courage. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de courage, tout simplement, euh, vous êtes dans un combat, alors tout seul ou à deux, hein, c'est pas forcément, ça, ça peut être interprété, inter, être interprété de plein de façons, euh, tout dépend de ce qui résonne en vous, soit vous êtes dans un combat l'un contre l'autre, soit vous êtes dans un combat que vous essayez de traverser ensemble, soit vous êtes célibataire, vous êtes dans un combat, euh, peut-être pour trouver euh, l'âme sœur, on vous demande du courage, on vous demande de faire preuve de courage, euh, ça va être difficile, ça va être, euh, à chaque fois, on on, c'est difficile pour vous B. vous avez, avez l'air d'avoir beaucoup de, de, de motivation, donc je ne fais pas de soucis, euh, on vous dit soit fort, soit fort prends courage, euh, voilà, le, cette carte-là, c'est aussi une carte de défense, mais aussi, voilà, se, se défendre contre l'attaque, donc, euh, soyez courageux, faites preuve de courage, ça va être aussi mouvementé. Vous étiez un peu plan-plan, on, on vous annonce quand même du, du mouvement. Hein. Pour ce qui est de votre vie professionnelle, vous avez la carte Ewa, la rune, qui est le chemin initiatique. C'est une avancée vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, vers une compréhension, vers une transformation. Euh, vous avez à côté la carte Angine, donc euh, par rapport à ce, par rapport à cette, euh, cette, euh, ce cheminement euh, professionnel, l'angine c'est quoi, c'est quelque chose qui ne passe pas, c'est une émotion qui est bloquée, une émotion que vous ne dites pas. Donc vous avez peut-être, soit vous êtes, euh, vous êtes au clair par rapport à vous-même parce que vous avez fait un grand chemin quand même, vous êtes au clair par rapport à vous-même et vous savez ce que vous voulez faire comme profession, ce que vous voulez faire professionnellement parlant. Mais émotionnellement parlant, c'est encore bloqué. Soit euh, on vous a proposé une mutation, une euh, vous êtes dans quelque chose qui est en train de se transformer, donc euh, une mutation, une une promotion. Ou, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui en tout cas va vers la lumière, va vers le va vers le quelque chose, va vers le, le positif, va vers le beau, va vers une une euh, comment dire une émotion une sensation euh, qui, qui vous qui vous représente beaucoup mieux euh, qui vous dans laquelle vous vous reconnaissez davantage maintenant il euh, y a des choses à sortir il y a des choses euh, qu'il va falloir euh, purifier un petit peu euh, il y a beaucoup de couleurs hein, quand même, même dans l'angine, on est dans le blanc, dans le rouge, dans le vermeil, dans le jaune. C'est lumineux, il y a quelque chose de lumineux, mais euh, par rapport au, au, à la gorge, par rapport à, aux mots, par rapport à, aux émotions, il y a encore quelque chose à sortir pour que ce soit complètement lumineux. Pour ce qui est de la famille, vous avez la carte yo -Oh, qui est la mort, métaphorique évidemment. Et vous avez le pardon pour les planches de Sophie, prière pour les oracles. Donc, que ce soit avec votre famille euh, proche, mais à ce moment-là on parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, ou que ce soit avec vos ancêtres, enfin les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, ou que ce soit avec une vie, euh, dont vous voyez ce qui résonne en vous, euh, plus vie antérieure, il y a du pardon à faire, il y a du pardon à mettre en place, il y a une libération à avoir, euh, pour que les choses se remettent, se remettent bien, euh, bien en phase, pour que les émotions, pour que les énergies soient à nouveau euh, repartent. La, la, la mort, est, euh, on, on est dans quelque chose qui est une mort métaphorique, donc euh, euh, même si ça a un rapport avec le, les ancêtres, avec les vies antérieures, avec la tradition, avec les souvenirs, il y a aussi cette idée de quelque chose qui va repartir vers du mourir pour revivre, mais pour ça, il va falloir accepter le pardon. Il va falloir pardonner sans condition. Il va falloir y mettre le cœur. Euh, que vous ayez été blessé, que vous ayez été rejeté, qu'on vous ait fait du mal, euh, que ce soit des personnes euh, proches de vous, dans le sens euh, mari, femme, enfant, ou que ce soit des ancêtres, euh, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut, euh, il faut vous guérir de ces blessures-là pour euh, que, familialement parlant, les choses s'apaisent. Quelles sont les énergies à venir qu'annoncent les cartes Donc on est dans la protection, la guidance, l'élévation avec Hélas et avec les mots de gorge. Donc avec, associé avec hélas je, je vois quelque chose qui vous manquait peut-être un petit peu, c'est l'élévation, quand on est dans l'élévation c'est qu'on fait un pas en avance et qu'on accepte d'avancer, euh, ce qui vous bloquait c'était le mouvement, ce qui pouvait vous faire peur en tout cas c'était le mouvement pour aller vers le bonheur euh, là il y a des choses qui vous vous, vous libérez, les mots de gorge quand c'est associé avec cette carte sont des, des, des mots, des mots M-O-T-S qui sortent, qui acceptent de sortir et qui vous amènent vraiment vers une communication, vers une élévation donc vous allez euh, de toute façon, vous êtes habitué à faire un travail sur vous, ça s'est vu dès le départ. Réenclencher la machine est peut-être un petit peu difficile, vous n'avez peut-être pas envie de le faire en ce moment, et pourtant c'est ce qu'il faut faire, euh, et là vous avez vraiment quelque chose de, de, de, de très doux, de très difficile aussi en même temps, il de, de, y a des choses qui vous attendent, si on vous demande de repartir en avant c'est parce qu'il va vous falloir du courage, il y a du pardon, le pardon c'est pas facile, hein, c'est très difficile, euh, être en accord avec tout ce qu'on a envie, de, de, tout, toutes ces émotions, euh, mettre la couleur qu'il faut dans son travail etc c'est pas facile, mais en même temps vous êtes dans une évolution il euh, y a juste à remonter sur le cheval, quoi, remonter en selle pour arriver au bonheur et de toute façon dans les énergies à venir vous vous élevez, vous, vous, vous, avez, vous êtes dans la communication donc a priori tout va se remettre en place, vous, en tout cas vous allez accepter de repartir la clé elle est là, la clé c'est de vraiment de repartir dans, en mouvement, de vous remettre en selle voilà pour le deuxième choix il nous reste plus que le dernier, troisième et dernier choix, l'arbre tout en couleur. Alors, est-ce qu'on va avoir un tirage tout coloré On va voir, on va voir ça. Hop, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent Hop et hop Alors, l'énergie dans laquelle vous vous sentez en ce moment jusqu'à la prochaine lune, vous êtes avec le WAM de la flexibilité et vous êtes avec la carte de l'abondance. Ça va, c'est plutôt pas mal Donc votre énergie du moment, c'est quelque chose qui vous donne... Vous vous êtes adapté, vous êtes dans la souplesse, vous êtes mobile, vous êtes équilibré, vous êtes dans l'abondance, c'est plutôt plutôt sympathique. Quelle, ça, c'est l'énergie que vous vous ressentez. Maintenant, quel est le message des cartes Alors, vous avez, oh mais c'est rigolo, vous avez roue. Vous voyez la roue avec la carte ruisse et vous avez un rouman. Alors ça, si on dit qu'il y a du bazar, moi je n'y crois pas. La carte, les cartes vous, vous parlent de mouvement, de déplacement d'énergie d'acceptation de, de, vous êtes de toute façon en accord avec, euh, avec l'énergie dans laquelle vous êtes euh, c'est quelque chose de il y a des choses qui vont se, se mettre en place, vous, vous, mais vous êtes, vous êtes dans l'adaptation, vous êtes flexible, donc euh, il y a des choses qui vont, vous êtes en fin de, de cycle, c'est la roue, hein, la roue qui tourne et, et, euh, et qui repart et qui lève les blocages, etc., mais vu que vous êtes dans, une, dans un univers de, de flexibilité, d'adaptation, etc., ça va se faire tout seul. Alors, quand on a la carte en rouement euh, effectivement, il pourrait y avoir plusieurs interprétations. Maintenant, je pense que roue et rouement ne sont pas là par hasard. À la base, l'enroumant euh, symbolise l'épuisement mental et physique, les blocages émotionnels. Et eh bien tout ça, ça va, ça, va, ça va se mettre en route et ça va tout simplement euh, euh, être... Euh, dans le mouvement, être dans la guérison parce que vous êtes dans l'acceptation donc si vous avez vécu des moments émotionnellement difficiles, émotionnellement fatigants euh, bah, voilà, je pense que vous avez lâché prise et, et les choses euh, se mettent en route euh, se mettent en mouvement en tout cas, tout à fait naturellement, donc euh, vous allez vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus beaucoup plus sympathique, euh, ça roule, on est vraiment dans la roue, dans la roule, il n'y a pas de souci. Ce qui vous aide, c'est la vitalité dans la carte certe, qui est euh, au WAM, donc l'harmonie, la vitalité, l'amour, euh, la nature, enfin, tout ça, ça vous aide. Avec l'énurésie, alors l'énurésie, symboliquement, l'énurésie, c'est euh, la peur de l'avenir, euh, la, le... le le manque de confiance, le, euh, le, le fait de se sentir vulnérable, le, le fait de, euh, de relâcher. Et là, le, le, quand vous êtes d'un côté positif et qu'il y a quelque chose qui s'est mis en roue, en, en mouvement, euh, qu'il y a un cycle qui, qui, qui part. Euh, qui va vous redonner de la vitalité. De toute façon, on a vu que là en roman, c'était symboliquement un épuisement. Donc, ce qui va être positif, c'est que vous retrouvez la vitalité. Et que l'énurésie, symboliquement, c'est aussi de lâcher. L'énurésie, c'est le pipi au lit. Donc, euh, on lâche, même inconsciemment, des émotions, des choses qui. on évacue, des choses qui n'allaient pas. Donc, tout ça, ça va être très positif. Tout ça, c'est vraiment dans le côté euh, plus des cartes. Ce qui va vous bloquer, ce qui va vous, euh, euh, ce qui va vous, vous, vous retarder peut-être dans, dans, dans ce cycle qui, qui se met en mouvement pour, pour vraiment changer, pour enlever toute cette fatigue, enlever toutes ces émotions, pour purifier, euh, c'est peut-être euh, justement l'éveil, donc vous êtes en, en pleine... Euh, euh, en plein nettoyage et donc vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses que ce soit dans n'importe quel thème de votre vie vous voyez ce qui résonne en vous il y a quelque chose qui a été... vous êtes, vous êtes adapté, vous avez lâché prise un nouveau cycle s'est mis en route euh, mais vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire un peu peur et j'ai l'impression que ce qui vous fait peur c'est tout simplement vous parce que vous avez fracture et fracture c'est quoi ben, ça fait référence aux au os et donc à, euh, à l'ossature à, euh, à la colonne vertébrale à la, euh, comment on peut dire à, à la charpente au soutien, le, le, la, les os c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous maintient, du côté que ce soit aussi bien du côté euh, du corps que du côté émotionnel et vous allez prendre sûrement conscience que ben, la roue tourne et que maintenant c'est vous, c'est vous qui devez faire le boulot, c'est vous qui devez travailler sur vous, on compte sur vous. Vous êtes, euh, vous êtes là pour, on compte sur vous, mais vous-même, hein, vous devez compter sur vous, je pense que c'est plus, c'est pas par rapport aux autres, je pense que c'est plus par rapport à vous-même, il y a une histoire de je vais, voilà, je prends conscience que ça repose sur mes épaules, mon... Mon avenir, mon évolution, euh, euh, bah c'est moi, hein. c'est moi et que moi. Maintenant, c'est un peu lourd à porter et ça me fait un petit peu peur, tout cet éveil, toute cette compréhension, toute cette prise de connaissances. Ça me fait un petit peu peur parce que c'est un peu lourd à porter, j'ai peur de craquer. Et ça, ça va être ce qui va un petit peu vous bloquer. Par rapport à votre vie sentimentale, bon, bah vous êtes en connexion, hein. vous êtes dans le relationnel, dans la communication, dans l'amical. Et vous êtes en même temps dans la patience donc là pour moi rien d'alarmant hein. vous avez euh, vous êtes dans une dans un moment de votre vie que vous soyez seul ou accompagné où ça roule maintenant euh, quoi qu'il en soit on n'est jamais complètement euh, euh, content de ce qu'on a, on attend toujours un peu plus et on vous demande de faire preuve de patience. Alors de toute façon vous êtes dans le, dans le social, vous êtes dans l'amitié, vous êtes dans le rassemblement, dans la communication, donc euh, vous, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, imaginons dans votre couple vous allez vous nourrir d'autres choses, vous allez vous nourrir de, de relationnel, vous allez vous, re, vous nourrir de communication mais vous êtes, vous êtes bien ancré, vous êtes bien en connexion, donc euh, que ce soit avec vous-même ou avec votre partenaire donc euh, voilà, si vous en voulez un petit peu plus euh, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas complètement, il faut juste faire part de patience et il n'y a vraiment rien d'alarmant là-dedans par rapport à votre vie professionnelle ah ben bah, vous avez alors Pertro qui est la connaissance, la délivrance euh, qui est le, le, le mystère aussi puis vous avez bah, la délivrance <rire> donc tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes vous vous sentez euh, vous avez, je pense que ça vient aussi du travail que vous avez fait avant, où hein. vous êtes plus, à, plus dans la souplesse, plus dans le, vous avez lâché prise, vous vous sentez complètement délivré, soit parce que vous êtes parti d'un travail, vous avez quitté un travail pour en faire un qui est beaucoup plus dans, euh, en connexion avec vous-même, soit parce que vous avez fini par comprendre réellement certaines Choses qui était un petit peu euh, obscure pour vous dans votre travail et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à votre place. Euh, voilà, Il y, y a cette histoire de, de, de, de destinée, de, de mystère ou de connaissance révélée, mais qui en fait au, au niveau professionnel euh, vous, vous explique que vous avez pris conscience de pas mal de choses et qui étaient sûrement ancrées en vous. Vous avez accepté d'aller au fond de vous-même et ça vous a vraiment délivré. Donc soit parce que vous avez quitté un travail, soit parce que vous avez trouvé un travail, soit parce que vous avez mieux compris certaines, certaines choses de votre travail. Quoi qu'il en soit, il y a eu une avancée, il y a eu quelque chose qui vous permet de vous sentir délivré. Par rapport à votre famille, bon ben ça roule aussi, hein ah ben tiens, <rire> vous avez Gérard. Donc Géra, c'est le cycle des saisons. C'est les saisons qui passent les unes après les autres. Donc tout ce qui se passe dans votre famille, c'est de toute façon quelque chose. C'est comme la roue. À un moment donné, de toute façon, vous l'avez ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez la roue. Vous avez la roue qui tourne. On revient encore à cette roue qui tourne. À cette... Alors là, ce n'est pas dans le sens de la fin d'un cycle. C'est dans le sens de les choses suivent le cycle normal de la nature, de la vie. Et vous avez la victoire, donc dans votre famille, dans, dans, voilà, dans, dans les gens qui vous entourent, tout va bien, euh, les choses suivent leur cours tout simplement. Par rapport à l'énergie à venir, donc après euh, après cette pleine lune, vous êtes avec la carte Anzouz qui est la conscience et qui est la sagesse, voilà, et vous avez Erysipèle qui est donc une maladie de peau. Donc là, qu'est-ce que les cartes vous disent Les cartes vous disent que vous êtes euh, dans la connaissance, dans la communication, dans l'apprentissage. Donc vous, êtes, hein, vous avez accepté hein, de, de, de partir, d'aller de, de, d'un cycle à l'autre. Euh, vous êtes vraiment euh, dans, dans une énergie qui va vous aider à euh, aller un peu plus loin. De, de, à vous écouter, on vous demande de vous faire confiance, euh, de faire preuve de clairvoyance. Et les résipelles, c'est, quand je vous dis, une maladie de peau. Et souvent, les maladies de peau, c'est quelque chose qui, qui se déclenche parce qu'on on se protège, on se protège soi-même, on se protège de l'extérieur. Donc, vous êtes encore dans. dans comme, comme si vous aviez des petites peurs, des petites craintes. Euh, et pourtant, euh, tout, vous êtes dans l'éveil. Là, vous aviez l'éveil, là aussi, c'est une carte d'éveil, d'apprentissage, de conscience, de connaissance, de clairvoyance. Donc, vous allez quand même, euh, cet éveil-là, vous allez finir par l'accepter, mais vous avez quand même encore des petites craintes, des craintes euh, par rapport à ce que, euh, à l'extérieur. Donc, euh, est-ce que c'est parce que ce que vous montrez à l'extérieur, n'est plus en accord avec qui vous êtes à l'intérieur, il y a des choses, des prises de conscience à faire, Et mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, vous êtes, vous acceptez de rentrer dans l'action parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent. Voilà mes amis pour les trois tirages pour la pleine lune du 24 juin qui va vous suivre donc jusqu'au euh, jusqu'à la prochaine lune, je n'ai pas regardé quand elle était. Euh, du... Euh, vers, euh, vers le 20, 25, 26, 28, j'en sais rien, juillet. Euh, voilà, donc je n'hésitais pas à me dire si, euh, si ces tirages ont résonné en vous, si... Euh, euh, voilà, laissez passer peut-être le mois de juin, juillet pour voir si ce que les cartes ont annoncé... Euh, euh, bah, a eu euh, effectivement un impact euh, par rapport à votre vie sur n'importe quel thème que ce soit je rappelle que c'est euh, un tirage général hein, et non pas un tirage privé donc évidemment à vous de, euh, de voir sur, par rapport à quel thème ça résonne en vous j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment et euh, je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie Ciao